d'abord euh, saluer euh, le, toute l'équipe des euh, dirigeants du football club de, de Montrouge. C'est une équipe euh, avec laquelle nous travaillons euh, en toute confiance depuis euh, plusieurs années. Et je voudrais vraiment souligner euh, leur qualité, leur engagement. Et euh, je crois que c'est aussi grâce à eux que ce projet a pu euh, être réalisé. Parce qu'ils croient, euh, croient en leur équipe, ils croient en leur, euh, en leur ambition et ils ont de bons résultats et je crois que le fait qu'on travaille tous ensemble en bonne intelligence est le fruit, euh, est le fruit de cet euh, état d'esprit très positif. Donc je crois qu'on peut vraiment saluer, remercier et applaudir très fort toute l'équipe dirigeante du football club de Montrouge, qui sont là avec nous. Oui, Bonjour, je suis Ben nouveau président du MFC 92 depuis le 6 mai 2022. On a eu de très bons résultats avec la montée des seniors à National 3, la montée des U18 en R1, la montée des U16 en R2, une très bonne année des U17 national. Il y a une montée des U16 district D2 et une montée des U14 en R1. Donc on a eu une année charnière très très importante en émotion d'un point de vue sportif, avec de très bons résultats. Les seniors qui évoluent en National 3 l'année prochaine, c'est un tremplin énorme parce qu'on passe sur un cap national et effectivement si on prend la Ligue 1, donc il y a la Ligue 1, il y a la Ligue 2, il y a la National U, National, National 2, National 3. Donc du coup en fait la National 3 dans l'ancien temps on appelle ça la cinquième division. C'est une étape très importante, très riche pour le club et très bénéfique. On compte sur vous Je m'appelle Samy Marsoudi, j'ai 33 ans, euh, j'ai joué au-dessus. Donc j'ai fait un peu de N1, N2, N3 et euh, depuis quelques années, ça va faire à peu près deux, ouais, deux ans que je suis là. En fait, je suis venu rejoindre d'anciens coéquipiers que j'ai eu dans un autre club et qui sont venus parce qu'ils sont soit anciens de Montrouge, euh, soit euh, parce qu'on se connaissait, donc on a formé ce petit groupe. En plus déjà du noyau qu'il y avait, qui était monté de R2, R1. Et comme ça, depuis en aiguille, euh, l'amalgame s'est fait, c'est devenu homogène. Et il y a quelque chose qui s'est créé. On n'avait pas un objectif de monter, on va dire. En début de les, saison, toutes les équipes vont dire, ouais, on vise à monter. En réalité, on n'avait pas forcément ces engagements-là, ces prétentions-là. Vu aussi du fait que nous, on n'est pas euh, indemnisés comme d'autres clubs de la division. Mais en fait, ça, c'est devenu une force, je pense. Et euh, ce qui s'est créé, c'est un esprit euh, d'équipe euh, qui va au-delà euh, de l'ego individuel, etc. Et, et ce collectif, en fait, euh, sur la deuxième partie de saison, euh, a pris une dimension supérieure, une vitesse supérieure. Et de dans en aiguille, on, on a été projeté un peu en haut du classement et à la fin, on fallait aligner les, les buts et les matchs. Et c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec beaucoup d'émotion et euh, beaucoup de suspense aussi. Et euh, voilà, bon, donc ça fait une saison assez... Euh, assez on va dire euh, étonnante, exceptionnelle, magique, parce que c'était l'inattendu qui est arrivé en fait. Avec le dernier match à de ouais, sous la pluie, l'orage, mené à zéro, la difficulté, mais euh, peut-être les signes du destin aussi qui, qui sont moins favorables et puis après on, on fait le travail. Donc euh, voilà, s'il fallait parler un peu de cette saison de mon point de vue, donc euh, en tant qu'ancien on va dire du coup parce que je crois que je suis plus vieux.